« Chers traders et investisseurs, jeudi 5 septembre, bonjour !» Eh bien écoutez, vous voyez, qu'est-ce qu'on vous avait dit Les marchés continuent leur progression. Alors bien sûr, il faut rester très vigilant, mais depuis qu'on a commencé à vous le dire, les marchés ont déjà largement progressé. Et en milieu de matinée, ces 10 marchés progressent d'environ 0,8% en Europe, ce qui est une belle progression. Il faut dire que les nouvelles sont plutôt un peu meilleures en provenance du front sino américain avec de nouveaux commentaires de la part des chinois. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu. A noter quand même que les marchés, en plus de ça, ont commencé à consolider pour remonter par la suite en milieu de matinée, ce qui est un grand signe de, de bonne santé et de confiance du marché. Alors, nous attendons cet après-midi deux chiffres très importants aux états unis à 14h15 et 16h. Il faut donc rester très vigilant et de plus nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau tweet assassin en provenance de la Maison Blanche. Mais enfin, pour le moment, les choses se passent exactement comme nous l'avions dit. Donc dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 engendrant deux médailles. Espérons que cet après-midi sera tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée, de bons trades et à demain.